Bonjour, moi c'est Emma, j'ai 20 ans. Et je suis atteinte d'anorexie mentale. Ouais, j'ai pas eu une première crise en particulier, ça a été très graduel. J'ai grandi, je suis arrivée au collège, j'ai commencé à me sentir moins bien dans mon petit corps assez rondelet. J'ai jamais perdu vraiment ma gourmandise, c'était plus un, un combat contre cette gourmandise justement. Euh... J'allais directement dans la salle de bain après, euh... et je vomissais tout. Je voulais un peu me dématérialiser, au final refuser ma chair. Enfin, beaucoup de personnes le disent, l'anorexie est une forme de suicide. Pour moi, c'était pas une maladie, c'était moi et pas une maladie.